Poussière sans. En... Nuages nuage cache la vue Le temps passe au-dessus des dunes J'ai traversé les mondes de l'enfer à l'astral Glissé sur le dos de la plus grande vague Marché sous des vents qui m'étaient favorables L'hier s'agrippe à ma porte Une voix tremble puis s'envole Mes miroirs Sous la pluie, dormi sous les étoiles grimper tout en haut d'une énième montagne Pour quitter ton royaume Et pendant que l'été frappait à ma porte Je l'ai laissé brûler Je lui ai pas ouvert Après tout peu m'importe Brûlures zébrées. J'en ai connu des temps Où la passion